It could get elevated. Nerd call. Could rise up. It could get elevated. Je me considère comme un geek. Oui. Un geek, c'est un passionné d'abord, euh, souvent un passionné de technologie, passionné d'informatique dans ce cas-là. Euh, c'est un geek, c'est quelqu'un qui, qui se retrouve entre geeks pour parler de la même chose, parler de technologie, par exemple. Alors ici, on se retrouve euh, entre passionnés d'informatique, si possible, d'ancienne informatique. Euh, on essaye de faire fonctionner ces anciens ordinateurs, de préparer des, des manifestations, des, des expositions. À 7 ans. Et tu faisais quoi à 7 ans sur des ordinateurs euh, La même chose que maintenant, en fait, j'écrivais des petits programmes débiles parce qu'on pouvait rien faire d'autre avec. Mmh. À part l'informatique et les ordinateurs, est-ce que t'as d'autres euh, euh, activités euh, Un peu de sport, comme tout le monde, <rire> parce qu'il faut bien. Euh... Ouais, voilà. C'est quoi ça, Sébastien C'est une coupe que j'ai gagnée à un tournoi de pong. C'est quoi, Pong C'est un jeu vidéo qui est sorti à la fin des années 70, assez simple, où en fait, on a juste une petite balle, deux bêtes. C'est pour deux joueurs et il suffit de faire des allers-retours jusqu'à ce qu'on en aille marre. J'ai connu ma femme alors que j'avais 15 ordinateurs dans ma collection. Euh, j'en ai actuellement plus de 1000 si je compte les doublons euh, donc il y a eu vraiment une évolution euh, des hauts des bas dans le couple je dois bien l'avouer euh, et puis le plus difficile c'est quand elle a compris que je m'arrêterais pas et puis que j'allais continuer ma passion pour l'informatique m'empêche pas de voir mes amis euh, en général bon c'est vrai que ma femme euh, euh, a tendance à penser quand même que j'en fais un peu trop avec l'informatique mais j'essaie quand même de ménager des, des moments de détente et des moments pour pour penser à autre chose et faire autre bon chose. Bon les gars, on va manger comme ça c'est fait. Euh, euh, ouais.